Bonjour! Aujourd'hui, je veux vous parler d'un phénomène du français parlé euh, qui fait que c'est plus difficile à comprendre que le français écrit. En français parlé, on a tendance à aller plus vite et une manière de faire ça, c'est d'enlever des «e ». Ça s'appelle le «e muet ». Le «e » en français, souvent, il disparaît à l'écrit, mais parfois, il est écrit, mais il disparaît à l'oral. Ça va être beaucoup plus clair avec des exemples. Dans ma vidéo sur le boulevard Saint-Laurent-Montréal, j'ai dit «Aujourd'hui, on va se promener sur le boulevard Saint-Laurent. » «On va se promener. » J'ai pas dit «on va se promener », mais «on va se promener » et j'aurais même pu dire «on va se promener ». Donc, on enlève un ou deux «e euh, ». Je dis aussi «Quand je marche ici, je me sens au cœur de Montréal. » Donc, elle écrit ça va être «quand je marche ici», et moi je dis «quand je marche ici», «je me sens», «je me sens». Et le dernier exemple, c'est sur le sandwich au smoke meat, il y a beaucoup de viande et de la moutarde. Beaucoup de viande, beaucoup de viande, et de la moutarde, et de la moutarde. Alors voilà! La chute du MES, ça fait que le français parlé est plus contracté et plus difficile à comprendre. Ça va plus vite. Il faut comprendre ce qui se passe.